faut garder quelques sourires pour se moquer des jours sans joie, a dit un jour le poète, et il avait bien raison. Ah, les amis, quel salaud, ce cupidon, quel salaud Hier, c'était la Saint-Valentin, la Toussaint du célibataire. <rires> <rires> ah, bravo. Le jour préféré des coiffeuses et des, et des Pakistanais vendeurs de rose fanée. La soirée ONI où, où des braves pères de famille en larmes sont prêts à s'enquiller trois heures de fil d'attente chez le pâtissier pour s'acquitter de l'ultime boîte de mon chéri. Tout ça pour s'éviter une année de masturbation en apnée dans la salle de bain conjugale. Oh. <rire> Le jour où les allées de chez Sephora et autres marionnaux sont fréquentées par des hôtes de pauvres gars qui se demandent bien ce qu'est la différence entre un parfum, une autre parfum et un déodorant. Le jour païen où les amateurs de football, en châtiment dinatoire, remercient Dieu d'avoir posé des écrans plats dans les hippopotamus. Eh bien, n'en déplaise à certains qui voient en moi qu'un troubillon politique. J'adore la Saint-Valentin, j'adore ça. Parfaitement, d'ailleurs, en gentleman traditionnaliste, voire posséiste que je suis, je n'en manque jamais une. Chaque année, le 14 février, pour célébrer l'amour, je vais au putes. Oh non <rire> Oh non Régis, Il <rire> content. Oui, en amour comme dans le reste, quand on veut un travail bien fait, il faut toujours s'adresser à des professionnels. Le, le sexe est comme la plomberie, toujours confi faire confiance aux experts, sinon on se retrouve avec une fuite aux joints, un cuillot coudé. Oh, oh, non. Alors, mon, mon devoir citoyen accompli, la conscience aussi allégée que le reste, oh, oh, je rentre à la maison rejoindre ma fiancée. Oh. <rire> J'ai oublié de préciser qu'avant de rentrer, j'ai fait un petit tour sur le parvis du pont de l'Alma pour récupérer un bouquet de fleurs qui traînait, en... laissé par un anglais en pèlerinage de Lady Di. Ah, le salaud Malgré l'inscription « Forever Diana », elle a apprécié l'attention. Alors pour faire plaisir à ma fiancée, enfin surtout pour éviter qu'elle me tire la tronche toute une année calendaire, je l'ai invitée au restaurant. Elle voulait un truc branchouille et décalé. Du coup, je l'ai emmené au resto du cœur. <rire> j'ai assez rapidement senti une esquisse de réserve quant au choix de l'établissement, déjà dans son regard quand elle a vu la tête du voiturier, et surtout à la manière où on m'a collé ses talons aiguilles au milieu des deux pieds. C'est là que j'ai compris ce qu'a dû ressentir Jean Moulin sur la croix. Quoi Il n'y a rien de plus branchouille qu'un resto éphémère et question d'écalage Admets-le, mon amour, tous les fuseaux horaires de la planète sont réunis Rien qu'en respirant les clients, tu voyages, c'est de la warm cuisine. Qu'est ce que oh vous vouliez, qu vouliez que je fasse? J'avais bien appelé le flunch, mais c'était complet. Et le quick, j'ai un mauvais souvenir, j'y suis allé avec un copain quand j'étais en tournée du côté d'Avignon. Il est mort. Bon, c'est à ce moment précis qu'elle m'a giflé. Elle en a profité pour appeler son ex. Là, ça m'a fait vraiment beaucoup de plaine. D'ailleurs, je lui ai dit « Enfin, maman, tu vas pas te remettre avec papa <rire> ?» Quel salaud, ce Cupidon, quel salaud Il faut garder quelques sourires pour se moquer des jours sans joie. D'ailleurs, puisqu'il est question de chansons françaises, ce matin, la présence d'un des plus notables exégètes, Jacques Pessis, c'est vrai que depuis la récente disparition de Pierre Sacca, un nom qui doit résonner aux plus fidèles auditeurs de France Inter, la population des experts en ritournelle est à l'image des ventes du disque de Jennifer en chute libre. <rire> Jennifer qui, après Johnny et Michel Polnareff, va donner un concert à la Tour Eiffel. Eh oui. Pas au niveau des piétons, à hein. l'étage, tout en haut. <rire> ouais. D'un point de vue billetterie, c'est plus facile de remplir un ascenseur que le Champ de Mars. Hein. <rire> <rire> Oh C'est la nouvelle qui a eu l'effet d'une bombe dans le landerneau du showbiz français, la grande cantatrice piémontaise, Carla Bruni, si, elle chante l'opéra, Carla, elle est souffleuse, va sortir dans quelques mois un quatrième disque qui va s'intituler « Acheter le troisième ». Et aux surprises, le Midi Libre nous révélait hier, Carla travaille sur une version italienne de « Douce France », chanson mythique de Charles Trenet, quasi hymne national bis, après la Marseillaise et loin derrière à « Will Survive », la Marseillaise des crétins en short. « Douce France », un titre à lui seul qui résine bien son difficile parcours de travailleur immigré au pays des droits de l'homme de Carla. En même temps, on la voyait mal, Carlita reprend d'Hexagone de Renault ou un jour en France de Noir Désir. D'où ce franc cher pays de mon enfance Et oui, pour une fille de la haute bourgeoisie italienne qui a usé ses fonds de string du côté de Turin, ça la fout mal. Alors, pour conclure, posons-nous la question suivante, Carla ne serait-elle pas actuellement en plein déni identitaire Déjà, elle nous a avoué il y a dix jours qu'elle ne jamais avoir été de gauche, maintenant elle nous fait croire qu'elle a grandi dans une ferme berrichonne. Si la semaine prochaine, elle nous révèle qu'elle était vierge avant de se marier avec Nicolas Sarkozy, je vais sérieusement penser que la campagne électorale est lancée. À demain.